Oui, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Euh, dans cette chaîne, je parle de, de je donne des idées, des astuces, je fais des recettes et je fais des expérimentations pour aider à vivre au mot de Keto ou c'est sans se prendre la tête. En bac, en arrière, vous pouvez entendre quelques petits bruits. Je m'en excuse. C'est la fête de ma fille, c'est une journée spéciale pour elle et elle est avec juste deux amis, elles font un petit peu de bruit, elles s'amusent. Donc euh, voilà, euh, j'espère que vous allez bien ici, ça va, ça va, Dieu veille, Dieu garde et puis voilà, on, on tient le coup. On tient le coup par rapport à la situation euh, que nous vivons actuellement dans le monde entier, de mandate et tout ça. On tient le coup, on garde la foi, on garde l'espoir que tout ira pour le mieux pour la suite. Euh, le titre de cette vidéo, euh, j'ai eu l'idée en fait de, de, de faire cette vidéo pour parler des meal prep. Euh, meal prep euh, c'est une expression un peu plus en anglais, mais en français c'est vraiment l'idée c'est de préparer les repas à l'avance. Donc euh, peut-être que vous êtes très très très occupé en semaine. Et il va falloir euh, vous préparer à l'avance, préparer les repas à l'avance. Et moi, par le passé, j'ai eu à le faire. Euh, quand les enfants étaient un peu plus petits, à un moment donné, euh, je me sentais vraiment comme submergée. J'étais comme... J'avais toujours... J'étais toujours comme très, très, très, très, très occupée. Et j'étais aussi très, très fatiguée cette période-là. Alors, j'avais une idée de préparer à l'avance. Et donc, le week-end, le samedi... Euh, surtout je prenais toute la journée pour <rire> cuisiner les repas de la semaine bon peut-être ça ne couvrait pas toute la semaine mais ça pouvait aller jusqu'à mercredi et on a fonctionné comme ça pendant un bon bout juste à ce que euh, mes enfants ils m'ont dit maman euh, ça n'a pas d'allure tout au samedi c'est à la cuisine et <rire> j'ai juste arrêté de, de, de le faire et maintenant bon maintenant ils sont un peu plus grands et maintenant surtout maintenant euh, j'ai pris la décision, l'engagement, j'essaie de tenir ça, d'impliquer aussi les enfants. Donc il y a des jours où euh, ma fille n'est pré-cuisine, les jours où la petite cuisine. Et je veux aussi impliquer le garçon pour qu'il apprenne aussi à, à cuisiner certains repas. Donc euh, maintenant c'est un peu plus dégagé, ce n'est plus comme avant. Mais je fais quand même euh, du meal prep euh, aussi, euh, un petit peu pour des choses que je n'ai pas forcément envie de faire chaque jour, comme euh, du pain. Euh, je fais mon pain keto le week-end, donc c'est un « make prep si », je peux dire. Je fais aussi euh, au dessert, pas, tout, pas tous les week-ends, mais euh, parfois il m'arrive de faire euh, des desserts comme des biscuits. Parce que souvent, euh, lorsque je mange, peut-être euh, je veux quelque chose, un petit, une petite gâterie, santé de préférence. Alors, pour ne pas manger n'importe quoi, je peux euh, apprêter euh, des, des biscuits à l'avance. Et voilà, donc, euh, je vais vous laisser voir un exemple de meal prep que j'ai fait le week-end dernier. Et c'est une petite chose que j'ai faite et puis après, on va se revoir pour conclure. Je remarque que parfois en semaine, j'ai besoin de mon pain keto, j'ai besoin de mon petit dessert, j'ai besoin de, des choses que je ne veux pas faire forcément tous les jours et c'est ça que je peux faire donc, en meal prep. Aujourd'hui, je vais faire de pain naan, mon pain keto euh, au blanc d'œuf que j'ai déjà partagé la recette et j'ai aussi envie de faire un petit dessert au citron. Un biscuit au citron keto donc ça sera ma meal prep <rire> d'aujourd'hui donc je vais commencer avec euh, le pain j'ai ici ma recette sur mon téléphone si j'ai trouvé euh, c'est une recette que je vais expérimenter j'ai jamais fait ça donc euh, c'est fait de farine de coco nous avons ici voici la farine de coco que j'utilise je l'ai payé sur euh, amazon j'aime ça parce que l'odeur n'est pas forte parce que c'est très léger c'est très fin donc c'est ça ici, donc, on a une demi-tasse, je mets une demi-tasse ici, après la farine d'amande que j'utilise, c'est celle avec la marque de Costco, c'est un quart de tasse, on met aussi deux cuillères de psyllium, Le pot de psyllium, c'est ici, donc je vais mettre deux cuillères. et euh, du sel donc j'ai mon sel rose que j'utilise donc c'est ça un quart de petite cuillère on va aussi mettre l'huile d'olive trois cuillères et de la lévure donc dans cette lévure il y a la, la lévure à pain que j'ai mélangé avec euh, l'eau tiède c'est en train de travailler de monter donc ici euh, je mélange donc ça, ma, mon mélange de farine, c'est ça en premier. Ensuite, je vais mettre euh, euh, la levure, c'est ça. Et après la levure, on va ajouter euh, l'huile d'olive, les trois cuillères d'huile d'olive. On va tourner et on va aussi ajouter environ une tasse d'eau, d'eau tiède, qui est prêt là. Donc, former la pâte. Et on aura dans une pâte euh, qu'on va pouvoir diviser. Et on va laisser la pâte reposer pendant une, une demi-heure. Donc, c'est ça. Je pense qu'ici, ma levure est prête. Donc, je vais mettre là. J'ai donc euh, ma boule que j'ai confectionnée là. Donc, j'ai fait le mélange. J'ai pas mis tout le la tasse d'eau il en reste un petit peu donc on met au fur et à mesure et quand vous voyez que c'est déjà bien au toucher là, vous confectionnez la boule on va donc couvrir et laisser reposer pendant 30 minutes et après on va faire donc on va on va étaler faire euh, couper en rond en, en, en cercle et faire chauffer euh, à la poêle pour avoir nos nannes, pain nanes Ma deuxième préparation sera les biscuits au citron, biscuits keto au citron. J'ai juste envie d'un goût de citron euh, euh, aujourd'hui. Euh, J'ai la recette ici, mais je vais diviser en deux donc, parce que je ne veux pas que ce soit trop. La recette originale, c'est comme euh, 48 biscuits, euh, Non, 24 biscuits. Je ne veux pas euh, deux douzaines. Je veux juste une douzaine, c'est correct pour moi parce que c'est plus moi. Mange keto ici, donc euh, la farine, donc c'est euh, trois, trois quarts de tasse. La farine d'amande, trois quarts de tasse. La farine d'amande que j'utilise, la farine de coco, c'est euh, un quart, un quart de tasse. Et puis on a la crème de tarte, on va mettre juste une cuillerée, une petite cuillère, euh, une demi-cuillère de baking soda. Mais moi je vais mettre de la poudre à pâte du sel, une pincée de sel on va mettre un quart de, de beurre euh, on va mettre euh, le sucre euh, environ un peu moins de la moitié on va mettre un œuf. on va mettre euh, le zeste du citron le zeste du citron, le jus de citron et l'extrait de, de jus de citron et c'est euh, simple la recette, c'est juste de mélanger les ingrédients secs à part, mélanger les, euh, les ingrédients mouillés et puis les mélanger et on cuit au four. On cuit au four à 350 degrés Fahrenheit. Et puis on peut aussi faire le glaçage. Le glaçage, essentiellement, c'est juste euh, du euh, sucre glacé keto avec un peu de lait d'amande et euh, les zestes de, de, de citron. Là, on peut juste euh, euh, mettre au-dessus du biscuit quand il est déjà cuit. Donc, pour le moment, on va faire donc le mélange des ingrédients secs, mouillés et puis faire ça tout simple. Et c'est ça. J'ai donc ici la pâte de de biscuit que j'ai faite. C'est une belle pâte ferme, euh, Pas liquide, pas dure. Elle est, elle est parfaite. Donc, je vais faire en, en, en une petite part, je vais faire une petite boule et je vais presser pour faire pour donner la forme des biscuits sur, une, euh, sur du papier parchemin. <coughs> Entre temps, je vais donc apprêter à, à euh, mes pains laine que j'ai laissé reposer et après ça, je vais faire mon pain euh, au blanc d'œuf pour la semaine. Donc, ça, c'est un autre mille que je vais faire et je vais aussi faire euh, mon ma boisson. Au gingembre et citron que je vais garder au frigo ça ça va aussi me servir de boisson je prends ça en général après mon exercice et avant de manger donc c'est ça que je bois en premier donc je mets le prep aussi ça et pour finir je vais faire la nourriture du jour aujourd'hui en particulier j'ai une commande de beignets il y a des gens qui aiment beaucoup ces beignets de boulangerie et souvent je les fais c'est pas keto mais euh, parfois les gens me commandent ça veulent les manger alors je les fais Actuellement, la pâte est en train de, de se lever. Donc, je vais aussi faire ça. Mais ça rentre pas dans mon mille prep de la semaine. <rire> voilà. J'ai ici les bi mes biscuits que j'ai pressé, Donc, euh, voilà la forme que j'ai donnée. Et mes, mes peins sont prêts. J'ai en même temps ma sonnette qui sonne. <rire> Donc, mes peins sont prêts. Et... Je vais donc les étaler et les chauffer. Je m'apprête à faire mon pain au blanc d'œuf. Donc, euh, j'ai la machine qui est prête là. J'ai déjà partagé cette recette, donc je ne vais pas la refaire. J'ai encore tout mon désordre là, donc je vais utiliser ces ingrédients. Et pour les biscuits, voilà, c'est prêt. Donc, j'ai mis le glaçage au-dessus, rapide. C'est quand même déjà froid. Donc, j'espère que ça va pas poser de problème. Et je n'ai pas encore goûté, Mais ça sent très, très, très bon. Très, très, très bon. Et voilà mon pain naan. Ça, c'est ce que vraiment j'aime le plus. J'ai fait un... J'ai fait trois... Enfin, ça a donné quatre, la recette. Il y a un qui est euh, nature, sans... Sans ail, parce que l'autre, j'ai mis l'ail les autres, sur les trois autres. Donc, regardez comment c'est beau avec l'ail, le beurre et le persil. Donc, c'est le pain keto nan. Pain keto nan. Donc ça, ça sera pour manger avec les jarrets d'agneau. Donc, je vais faire une recette euh, euh, indienne keto, version keto. Donc, euh, j'ai vraiment hâte. Les autres vont manger le pain nan régulier, donc non keto. Mais moi, je vais manger avec ma version keto. Donc, ça, c'est mon mille prep. Donc, euh, voilà les, les beignets sucre de la boulangerie que <rire> j'ai faite. Ça, c'est une commande, une personne qui, qui veut deux bois. Parfois, les gens, ils veulent 3, 4. Donc, euh, ça, c'est fait. Mais ça, c'est pas keto. C'est juste pour vous montrer. <rire> Alors, voici le pain que j'ai fait. Pour la semaine, en général, je fais comme ça un pain, ça me suffit moi seule pour la semaine. Vous voyez comment c'est bien haut oh. et les biscuits au citron, je vais conserver dans cette euh, ce petit contenant Miami. Et ça, euh, les pains nan, je conserve dans, dans ce sac ziplog Donc j'ai là avec lui, du papier parchemin. Je vais les conserver là. Et voilà pour le meal prep. Mon meal prep. Comme ça, quand j'ai envie de sucrer, j'ai mon biscuit. J'ai mon pain pour manger chaque jour. Et le banane aussi. Voilà. <rire> Alors, comment vous trouvez ces meal prep? <rire> en tout cas, j'espère que ça vous donne des bonnes idées. J'ai fait ça euh, et ça a vraiment eu euh, du succès. Ces biscuits-là étaient mouah, vraiment, vraiment bons. Des biscuits au citron. Et mon mari, l'a aimé, les enfants étaient surpris que ça soit aussi bon. Donc, euh, c'était un succès ce meal prep. Euh, pour ce week-end, euh, à cause de l'anniversaire de ma fille, euh, c'est comme le projet de faire son gâteau. m'a euh, consumé parce que je voulais vraiment le faire. Et elle a demandé un gâteau à la vanille, sans, euh, un, un gâteau qui n'est pas keto. Donc, euh, j'ai donc fait cela et j'ai fait le pain. Et après j'étais juste comme euh, fatiguée <rire> fatiguée pour faire autre chose donc c'était ça le meal prep de cette semaine euh, de ce week-end j'ai donc fait son gâteau et et à la place du pain oui j'ai voulu changer un peu parce que je fais toujours euh, le pain dans le moule à pain bon c'est correct j'aime ça beaucoup mais je voulais un peu changer donc j'ai fait les bagels à la place donc j'ai utilisé les moules de beigne et donc j'ai fais des petits bagels donc, au lieu du de, de pain, c'est ces bagels que je vais avoir cette semaine. Et je vous dis, mmm, c'est bon, c'est tellement bon. Euh, J'aime ça, je préfère avec la, euh, le fromage en crème. Vraiment comme le bagel classique. Et mouah, vraiment, vraiment. Je pense que je vais souvent faire ça. Et donc, je n'ai pas pu faire un, un, un, un dessert keto pour la semaine. Mais je fais un mug cake. Euh, un gâteau dans la tasse. Euh, donc... Keto bien sûr au chocolat parce que j'avais acheté un dessert euh, euh, chocolat pour eux qui n'est pas keto et j'ai voulu tout d'un coup avoir aussi un dessert de chocolat tu sais souvent quand euh, il y a quelque chose à la maison euh, s'il y a peut-être un gâteau au chocolat et ça peut te donner l'envie de manger du gâteau au chocolat donc quand c'est comme ça là je fais simplement ma version keto pour ne pas être tentée parce que euh, voilà, et puis, euh, même si j'ai envie, parce que ce truc, j'ai voulu un peu le mettre à la bouche, je trouve c'est sucré, c'est juste comme le sucre, ça ne passe pas. Donc, euh, j'ai dit, ok, je vais faire mon gâteau à la tasse, je vais à la tasse et j'ai divisé en deux, parce que, euh, bon, pour moi, c'était beaucoup. Déjà, euh, c'est comme si mon corps est un petit peu réglé, déjà, donc en manger trop, c'est pas trop intéressant donc je divisais et puis voilà je suis, je suis satisfaite donc tout à l'heure on va faire donc euh, on va partager son, son gâteau avec ses amis et euh, bon je vais pas être plus longue dans cette vidéo je pourrais juste partager quelques petits instants euh, pour, euh, aussi pour elle, peut-être euh, elle pourra regarder ça et ça pourra lui faire un, un bon souvenir de sa fête euh, c'est une ado maintenant, c'est ma dernière elle, est, elle a 13 ans non, le temps passe vite le temps passe vite donc le temps passe et puis euh, bon, bientôt bientôt à cette allure là je vais juste devenir grand maman donc <rire> j'ai peut-être pas l'air mais en tout cas j'ai des grands enfants déjà et et puis voilà hum. Donc, euh, je vais vous laisser avec euh, ces dernières images. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine fois, on continue. On continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Anniversaire, dis, joyeux anniversaire Joyeux anniversaire As-tu 8 As-tu 9 As-tu as 10 As-tu 11, 11 As-tu 12 As-tu as 13 Elle a 13 ans Tcha tcha tcha Elle a 13 ans Tcha tcha tcha Elle a 13 ans Tcha tcha tcha Tcha boum <cười> <cười> Woo!